Alors maintenant, je vais te donner deux points essentiels pour que tu puisses devenir toi aussi un champion. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, tu regardes certains grands champions, que ce soit sportifs ou entrepreneurs, et tu les admires et tu dis wow, « Waouh, mais comment est-ce qu'ils font pour être comme ça ?»« J'aimerais être plus confiant, j'aimerais moi aussi être plus déterminé pour pouvoir arriver à mes objectifs. » Donc, on va voir là en deux points comment toi aussi tu peux accéder à ça et devenir toi-même un champion le premier point qui peut être un basique c'est soit toi même okay c'est peut-être quelque chose que tu as entendu juste soit toi même pourquoi parce que chaque être humain a un système de valeur qui est unique et quand tu vas t'autoriser à vivre de plus en plus dans ton système de valeur tu verras que tu seras naturellement talentueux, même s'il faut bosser et tu verras que les choses vont venir à toi rapidement et donc chaque être humain est un champion, sauf qu'il y en a qui vont le reconnaître à l'extérieur et d'autres qui vont s'autoriser à le reconnaître à l'intérieur, et moi j'aime bien cette citation euh, qui est inscrite à l'entrée du temple de de Delphes en Grèce, qui est Gnonit Soton, se dire connais-toi toi-même. Et il y en a qui vont aller plus loin en disant connais-toi-même toi connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux. Alors elle est très puissante, uh, cette phrase, mais en même temps elle est très vraie. Plus tu vas t'autoriser à être toi-même, à sortir du, du jugement, à n'avoir rien à de ce que les autres font et te, juste te concentrer sur toi, ce que tu aimes faire et aimer ce que tu fais, tu verras que naturellement tu vas être beaucoup plus résilient, naturellement tu vas voir beaucoup plus à long terme, tu vas être beaucoup plus patient et tu vas voir que tu es en train d'avancer. Alors qu'en revanche, là, ça nous permet de basculer sur le, le point 2 si tu te compares avec les autres et eh bien du coup tu vas voir ah mais lui il est déterminé ah mais lui il a plus confiance en lui et dès que tu perçois que quelqu'un a quelque chose que toi tu n'as pas c'est que tu es en train de reconnaître le héros à l'extérieur plutôt que le héros à l'intérieur et dans ces cas là c'est d'être capable d'aller voir, et nous c'est ce qu'on fait avec les processus de dépolarisation, d'aller voir sous quelle forme toi par exemple tu vas avoir la confiance, sous quelle forme tu vas avoir la détermination. Alors bien sûr ça ce sont des concepts, il faut apprendre à les déconceptualiser, mais de voir sous quelle forme t'expriment déjà les traits de caractère que tu admires chez les autres. Et quand tu arrives à, à faire ça, en fait, tu vas voir que euh, bah, tu prends les plus gros sportifs et tu fais ça un par un, de voir, ok, tiens, j'adore Federer parce qu'il est humble, sous quelle forme moi aussi je suis humble, par exemple, ou tiens, j'adore euh, ce sportif parce qu'il est confiant, sous quelle forme moi aussi je suis confiant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu t'autorises à voir beaucoup plus grand parce que tu vois que ce que tu admires chez euh, la personne que, que tu vois comme un héros, bah, tu l'as toi aussi en toi, du coup, ton énergie elle remonte et tu t'autorises à voir beaucoup plus grand. Et j'aime bien ensuite... Le fait que s'il si y avait personne autour de toi, s'il n'y avait aucun être vivant autour de toi et qu'on te demandait de te noter euh, entre 1 et 7 à combien tu te sens euh, épanoui dans tes domaines, que ce soit santé, sociale, vocationnelle, eh bien, il y a de grandes chances, si tu n'avais aucun comparatif, que tu te mettrais à 10 sur 10 partout. Et c'est juste le fait que tu vas te comparer, que tu vas soit t'exagérer, soit te minimiser. Et dès que tu t'exagères ou te minimises, eh bien, tu es plus centré sur... Toi qui tu es en authenticité et tu te prives du coup bah, de ton énergie parce que tu es, es plus connecté à toi-même. Donc voilà pour ce point. Donc si on résume, il y a le premier point qui est soit toi-même, plus tu vas être toi-même, plus tu vas pouvoir bah, être sur ton talent et voir que les autres autour de toi sont juste en complémentarité. Et deux, arrête de te comparer parce que dès que tu te compares, tu perds ton énergie, tu es centré sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur.